Quelles sont les questions typiques qu'un employeur demande à un entretien d'embauche En France, euh, on peut vous poser généralement comme question euh, Êtes-vous marié euh, Avez-vous des enfants Avez-vous euh, un permis de conduire euh, Avez-vous une voiture ou une moto pour euh, venir travailler euh, Pourquoi avez-vous choisi de venir euh, travailler euh, chez nous, dans ce secteur-là. Euh, Seriez-vous flexible sur vos horaires de travail Seriez-vous prêt à travailler euh, le week-end euh, Pourriez-vous vous décrire euh, en quelques mots, euh, par exemple euh, donnez-nous trois adjectifs positifs euh, et trois adjectifs négatifs qui vous correspondent euh, quoi d'autre euh, Avez-vous de l'expérience dans, dans le secteur dans lequel vous postulez